Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 22 août 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel la semaine, la semaine démarre très bien, très bien pour mes signes de feu. Pourquoi Parce que le soleil dans le signe du lion apporte cette belle énergie. Donc, début de semaine, excellent pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires et par jeu d'extension pour mes gémeaux et mes balances. Très positif pour démarrer la semaine pour vous. Mais le soleil va changer de signe. Il y a plein de planètes qui changent de signe cette semaine, vous allez voir. À partir du mardi 23, euh, 3h17 en temps sidéral, c'est-à-dire euh, 5h20 en gros chez nous pour simplifier, en métropole, le soleil est dans cette configuration que je viens d'évoquer, très tonifiante et positive. Mais à partir donc de ce mardi 23, 5h20 du matin, le soleil quitte le Lion pour rentrer en Vierge. Cette année, le soleil rentre signe de la Vierge, le 23 à 5h20 du matin, ça change tous les ans, il y a un petit décalage du calendrier, et eh bien c'est à ce moment-là que le virage s'effectue, se réalise, et à partir de ce mardi, donc je ne vais pas être redondant, admittable, qui sont les gagnants On a à partir de là mes Vierges, c'est chez vous que ça se passe, mon anniversaire, premier décan, mes Taureaux, mes Capricornes, et mes Scorpions et mes Cancers, c'est votre tour pendant environ 4 semaines, le soleil va être dans un signe qui vous veut du bien, le signe solaire, hein, l'astre solaire, celui qui nous donne une dynamique de conscience, de lucidité, de vision d'ensemble, de clarification. Et comme il entre dans un signe de terre, il est en général plutôt pratique, plutôt pragmatique, plutôt réaliste, plutôt lucide, euh, parfois trop pas être trop non plus lucide parce que sinon, on, on, voilà, il faut avoir un peu de positif dans la vie. Et, et, le, et on peut être positif et lucide d'un autre côté. Bon, L'idée, ce que je défends, c'est celle-ci. Soyons positifs et lucides. Quand on arrive à faire le bon dosage, je connais pas mieux. Bref, soleil rentre en signe de terre. Excellent pour cette vitalité, cette assurance, ce besoin de construire, de se stabiliser, d'être dans une dynamique à la fois pratico-pratique et euh, clairement identifiée quant aux objectifs à atteindre. On l'a vu, les gagnants, hein, c'est, je les refais vite fait, mes taureaux, mes cancers, mes vierges dans l'ordre, hein, mes scorpions et mes capricornes. Voilà pour vous. 4 semaines durant lesquelles l'axe sur lequel on se fige, on se cale, a plus que d'habitude la possibilité de se concrétiser, de se réaliser. On a les bonnes dynamiques, le bon état d'esprit de pour faire avancer concrètement ce qui nous tient à cœur. Ça, c'est le gros morceau. Après, j'aime bien regarder Mercure, Vénus et Mars, les outils. Mercure démarre la semaine à 26 degrés de la Vierge. Il est très heureux dans le signe de la Vierge, ce Mercure. Très heureux. Pourquoi parce qu'il a euh, il est chez lui, tout simplement. Qu'est ce que ça veut dire il est chez lui? Ça veut dire qu'il y a naturellement je vous en ai fait euh, plusieurs fois l'a, la, la, la, la eu sur le sujet, il y a des secteurs dans lesquels les planètes ont des affinités toutes particulières. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a des planètes comme Mercure, la communication, qui est à l'aise, on le sait, dans des signes comme les Gémeaux et la Vierge. Voilà, c'est comme ça. C'est très darwinien, Mercure. Mercure, c'est l'adaptation. Mercure, par extension, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, mais c'est avant tout la communication, mais l'adaptation. On se souvient de la métaphore de Darwin, du moins on lui prête cette métaphore, qui consiste à dire, ceux qui euh, évoluent, ceux qui, comment dire, si on vive à toutes les situations, ne sont pas les plus forts, c'est ceux qui savent s'adapter. Et Mercure, ça fonctionne. C'est ça, nous adapter aux situations et circonstances. Et lorsqu'il est en vierge, il est très heureux. Il est très heureux parce qu'il est vraiment pratique, analytique, euh, observateur, communicant, précis, pointu, euh, pas trop, il ne faut pas être trop pointu ni trop communicant parce qu'on sature en l'oreille des interlocuteurs. Donc tout ça se dose, mais en tout cas il est très heureux là et il veut du bien toujours aux mêmes, hein, dire toujours les mêmes. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes scorpions, Mercure vous veut du bien jusqu'à vendredi. 1h04 dans Sierra, c'est-à-dire 3h du matin chez nous, en métropole. À partir de vendredi 3h du matin, Mercure change de secteur. Oh, ça, on va aller voir, il y en a des changements cette semaine. Il entre en Balance et en Balance, j'ai une affection à titre personnel toute particulière pour les Mercure en Balance. Pourquoi Ce n'est pas le plus contrariant. En Balance, on aime la paix. Ce n'est pas le plus affirmé. En Balance, on veut que ça se passe bien. Mais en revanche, il a une élégance, une finesse, une délicatesse d'expression, une harmonie du verre, beaucoup de poètes avec Mercure en balance. C'est un talent pour la diplomatie d'avoir dans son ciel, de naissance, un Mercure en balance. Alors après, il faut voir toujours le thème, hein. il y a des oppositions Mercure-Saturne qui compliquent un peu la sauce, mais très globalement, c'est un talent. Ce talent, il permet de trouver l'harmonie, le point de concorde, le point d'entente avec ceux qui sont autour de nous et les grands gagnants, non, non, après un bout de temps quand même, hein, à partir de ce vendredi, 3h du matin, vont être mes Balances, je vous que ça se passe, mes Gémeaux, mes versos, encore mes versos, vous ça s'arrange au fur et à mesure, et puis également euh, mes Sagittaires et mes Lions comme en Balance, 60 degrés en amont en aval, toujours la même histoire. Donc, très très positif ce Mercure en balance, il est beau dans ces secteurs là, il est beau en vierge parce qu'il analyse au cordeau et il est beau en balance parce qu'il parvient à communiquer avec suffisamment de souplesse pour rentrer dans l'oreille des interlocuteurs en gommant au maximum les aspérités pour que l'information rentre, ce qui est l'objectif de Mercure, avec élégance, souplesse et arrondi, douceur et savoir-faire ce qui est tout à fait délicieux pour que ça passe, voilà pour Mercure et puis on va parler maintenant on va parler de Vénus, Vénus Vénus qui est euh, dans le signe du diffus Dion. Vénus euh, démarre la semaine à 13 degrés du signe du lion. Vénus en lion, Vénus j'aime, avec densité, avec passion, avec puissance, avec euh, éclat. Hein, on aime fort avec hein, Vénus en lion. Vénus en lion apporte du charme à qui à mes lions, à mes béliers, à mes sagittaires, et par jeu d'expansion, à mes gémeaux et à mes balances. Voilà, vous cinq êtes dans une phase heureuse sur le plan du charme et du savoir-faire affectif. Hein. Besoin d'affection, de câlins, de, de liens humains, de rapprochement, d'écho. Euh, N'hésitez pas à dire des choses positives avec Vénus en lion. Hein. Communiquons sur les, les systèmes qui fonctionnent. On voit le bon côté chez les autres et on leur dit « ça, ça marche très très bien, et puis on rentre dans des spirales vertueuses de, de communication bienveillante et douce, et c'est très efficace au niveau du retour, quand on aime, il faut le dire, tout bête, voilà, j'ai simplifié la formule, c'est ça, ça donne ça en, en substance. Ensuite j'ai Mars, Mars vient de changer de signe, et encore une, hein. Mars change, en fait, a changé de signe, je ne sais pas si vous écoutez ce horoscope un peu en amont, c'est à partir de samedi 20, à 7h57 en temps sidéral, ce qui fait euh, 10h du matin, à partir de 10h du matin, il y a un gros virage de Mars. Mars est une planète qui théoriquement fait son tour à peu près en deux ans autour de nous, à peu près en deux ans, et le, elle a, euh, elle est un peu plus loin que nous du Soleil, donc parfois elle a des, des mouvements qui, qui sont plus lents. Alors on va faire simple, ils sont plus lents, et Mars va rester jusqu'en fin d'année, donc j'ai pas fini de vous en parler, dans le signe des Gémeaux. Mars, l'action, Gémeaux, rapidité, adaptation. Mars aussi est un peu impatient dans le signe des Gémeaux, mais je l'appelle le mars Giver. Pourquoi le mars Giver une formule, je la trouve amusante et puis on la retient bien en mémotechnique parce que ce type d'énergie améliore l'adaptation face aux situations, souvent les situations d'urgence. Combien de fois j'ai vu des profils qu'avait Marc en gémeaux qui occupaient des fonctions dans la vie, ou dans, même dans la vie de tous les jours, qui étaient plus débrouillards, plus bricoleurs, plus adaptables, plus aptes à trouver des solutions au dernier moment. Euh, quand c'est la panique à bord, on appelle Marc Gémo, gémeaux puis je l'appelle le pompier, parce qu'il veut dire « tiens, t'as qu'à mettre ça, ça, ça, comme ça, si ça, hop, hop, il trouve des solutions. » Alors parfois, c'est pas pérenne, il faut être lucide. Mais dans tous les cas, c'est une capacité plus importante que la moyenne à éviter les catastrophes. Voilà, Mars en gémeaux, il a ce talent-là, mais il n'est pas endurant, il ne peut pas tout avoir. Bref, Mars en gémeaux, à partir de samedi 20, 10h du matin, est là pendant, vous l'avez compris, un bout de temps, en théorie jusqu'en fin d'année, et il va apporter une énergie particulièrement réactive à mes gémeaux. Hein, à mes balances, à mes versos, à mes béliers, à mes lions, hein, 60-120 et conjonction, toujours pareil, avec toutefois une petite remarque pour mes gémeaux. La présence, il y a des planètes qui sont très fluidifiantes, quand on les a dans le pile dans son secteur. Par exemple, lorsque c'est Mercure, on est plus fluide pour la com', lorsque c'est Vénus, on a plus de charme, c'est tout bête, hein. et lorsque c'est Mars, on est plus actif. Mais avec Mars, il faut faire attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce qu'il vous apporte une véritable punicité, une très belle réactivité, une efficacité globale, mais en même temps, Mars, il fatigue. Quand on l'a en conjonction, comme c'est le cas, mes gémeaux, on risque de tirer trop sur la corde. Donc l'objectif, il va être très simple pour vous, ça va consister à me canaliser l'énergie qui vous attend pendant les mois qui viennent pour la rendre la plus linéaire possible, de façon à ce qu'on ne tire pas trop sur la machine, qu'on ne monte pas trop le volume, ou plus concrètement, que l'on évite de prendre trop de dossiers en même temps ou qu'on décide de s'occuper de trop de choses de façon simultanée, de façon à, à tenir la distance, tout simplement. Parce que si on charge trop la mule, on ne va pas tenir la route longtemps. Hein, qui loin veut aller, ménage sa monture dit le proverbe, la dave, je ne sais plus voilà l'idée Ensuite, j'ai toujours ce Jupiter qui est euh, en bélier, donc euh, là jusqu'au 28 octobre on l'a vu, euh, Jupiter euh, positif, positif, être hein, dans les clous, positif dans les clous, c'est le secret de Jupiter, voir le bon côté, soutien, encore plein pot, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes gémeaux, voilà, Jupiter, j'en fais des gorges chaudes de Jupiter, ma planète préférée Jupiter, positif, constructif, dans les clous, voir le bon côté, arh, quoi de mieux voilà, c'est dit. Euh, je ne vais pas vous faire l'élan de Si, Dernier point sur les planètes, j'ai Uranus. Uranus, c'est un gros morceau, il fait son tour en 84 ans. Euh, à partir de mercredi 24, donc courant de semaine, il réalise un mouvement rare. Il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. vue de la Terre, je ne vais pas vous refaire le mécanique des, des mouvements directs et rétrogrades, vu de la Terre, il est très loin de nous, hein. il fait son tour en 84 ans. Donc quand la Terre fait le tour du Soleil, il y a un moment où dans notre champ visuel, on a l'impression qu'il recule parce qu'il est plus lent, tout bête. Et donc il va retourner en marche arrière, en marche, en marche rétrograde, jusqu'au jusqu'en fin d'année et même au delà. Donc Uranus, malgré de la créativité, de l'originalité, du changement, des transformations, de l'impatience, va être un peu moins actif. Hein. Il est actuellement à 19 degrés du Taureau. Donc tous ceux qui sont entre le deuxième, troisième décan Taureau euh, bénéficient de cette énergie créative. Pareil deuxième, troisième décan pour ceux qui vont suivre de la Vierge, du Capricorne, hein, également des Poissons et des cancers, Uranus place dans une dynamique plutôt de, de transformation, une sorte d'évolution tout à fait salutaire et positive parce qu'il vous décide cette énergie qui vous aide à voir à changer d'angle, à voir le bon côté, à essayer d'être un peu plus ouvert, à, à ouvrir le champ de conscience. C'est le boulot d'Uranus, nouveauté, originalité, sortir des sentiers battus. Et là, il va être un peu en stand-by. Voilà pas grave, mais il fallait le signaler, parce qu'une planète qui est aussi lente et qui accomplit des marches directes ou rétrograde pendant des mois, c'est un phénomène astrologique tout à fait particulier, singulier. Et puis je vous garde Neptune et Pluton pour la prochaine fois, parce qu'ils bougent tellement peu. Donc oui, mes petits poissons, toujours, toujours, j'ai pas beaucoup parlé de mes petits poissons. Pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé Parce qu'en ce moment, le ciel, il est un peu neutre pour vous il est un petit peu neutre, il n'y a que la présence de, de, de Neptune chez vous qui vous humanise, euh, qui vous rend sensible, réceptif comme on l'aime, et puis c'est ce domaine-là qu'il faut mettre en lumière pendant les semaines qui viennent, en prenant ce qu'il y a de bon, parce que mes petits poissons, vous allez avoir l'opposition du Soleil en Vierge, l'opposition de Mercure en Vierge, le carré de Mars, donc euh, gardons, euh, ne nous... Ne vous implantons pas, ne rentrez pas dans des choses fatigantes qui vous agacent. Conservez cette vision d'ensemble, cette vision globale, ce recul que vous avez, cette bienveillance qui vous caractérise, et appuyez-vous sur cette lourde et puissante planète qui ne vous veut que du bien, qui accentue votre sensibilité, votre envie de bien faire, votre besoin de vous sentir utile. Voilà le climat de fond sur lequel je voudrais qu'on se concentre tout simplement. Je voudrais terminer par une petite analogie, c'est un technique, comme quoi l'astrologie nous réserve toujours des surprises. Je pense que vous devez connaître, mais au cas où. Notre calendrier est construit à partir de l'astrologie. Euh, on a pris 365 jours et un quart. Euh, sur les 360 degrés, il y a un petit décalage, pour ça qu'il y a des ibisextiles, pour retrouver ce décalage, pour ça que les, les signes entrent d'une année sur l'autre à une date avec une variable. Il euh, faut trouver le petit décalage. Et puis, on a fait... On, on oublie trop souvent, mais, mais regardez... La semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à, chacune, à chacun de ces jours, à l'époque, on ne connaissait hein, pas toutes les planètes, on connaissait que sept planètes. Hein. Uranus, Neptune, Pluton, ils ont été découverts beaucoup plus tard, lorsque les télescopes, les télescopes ont permis de les identifier. Mais à partir des sept planètes sur lesquelles on a raisonné pendant des milliers d'années, hein, on a fait ce calendrier. Lundi, jour de la Lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, jour de Mercure. Jeudi, jour, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Dimanche, jour du Soleil. En anglais, on l'appelle « Sun Day » fond du soleil, voilà, petite analogie, tout se recoupe toujours, c'est ça qui me passionne, moi, puis je vous ferai un truc la prochaine fois, je vais essayer de faire ça, parce que j'ai fait une petite recherche là-dessus, j'aime bien le sujet, euh, par pure curiosité intellectuelle, c'est les liens entre les planètes et les sept péchés capitaux, euh, j'ai retrouvé des trucs de saint Thomas d'Aquin et de Svan Viert. ça mérite peut-être que je vous en parle deux minutes, parce que c'est vraiment intéressant de voir les liens, voilà, parfois la technique ça prend des, des formes un peu historiques, c'est toujours amusant, Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages, tout ce qui nous fait plaisir. Je vous prépare plein de choses. Et puis la rentrée, bientôt, il y a tous les 2023 qui vont arriver, ils sont tournés déjà.